Bienvenue sur la chaîne La Songerie. J'enregistre cette vidéo aujourd'hui pour les personnes souhaitant expérimenter la méthode d'autohypnose de Betty Erickson. L'autohypnose a plusieurs bienfaits, notamment celle de lutter contre le stress, mais elle peut aussi réduire la fatigue intellectuelle, plusieurs douleurs diverses, des signes de tension et même les insomnies. Avant de commencer, choisissez un endroit de préférence calme et décidez sur quel point vous souhaitez travailler. Peut-être mieux dormir, peut-être moins manger, tout simplement mieux gérer vos émotions. Vous choisissez. La méthode de Betty Erickson pour cette auto-hypnose se base sur le principe du VACOG, c'est-à-dire le visuel, l'auditif et le kinesthésique avec l'odorat et le goût. Donc dans cette première étape d'auto-hypnose, je vous invite à vous focaliser sur quatre éléments visibles dans votre pièce Voilà, vous pouvez vous concentrer sur ces éléments, vous pouvez même vous aider en vous disant dans votre tête, je vois mon canapé, je vois mon chien qui dort, je vois mes pieds, je vois mes mains. Procédez de la même manière pour quatre éléments auditifs, avec cette musique qui passe dans vos oreilles par exemple peut-être le bruit de votre frigidaire. Et ensuite, quatre éléments sur vos ressentis ou sur vos émotions. Cela peut être, je me sens en sécurité, je sens mes poumons se remplir d'air à chaque respiration, je sens mon dos posé contre le dossier de ma chaise. Répétez ensuite cet exercice, mais cette fois-ci en sélectionnant trois éléments. Donc, trois éléments visibles. Tout en continuant à vous aider en le disant dans votre tête. De la même manière, trois éléments auditifs. Trois éléments sur vos ressentis ou émotions. Puis passer à deux éléments visibles. Deux éléments auditifs. Et deux éléments sur vos ressentis. Puis pour terminer, focalisez-vous sur un élément visible de votre pièce, un élément auditif et un élément sur vos ressentis. Avant de fermer les yeux, sélectionnez sur quel élément vous voulez vous focaliser. Soit le ressenti, soit l'auditif. Et lorsque vous avez choisi, fermez les yeux. Et vous pouvez alors vous concentrer sur ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. Et même si des pensées polluantes peuvent arriver, vous pouvez les accepter, simplement les observer. Et vous pouvez vous autoriser à vous recentrer sur l'essentiel de ce dont vous avez besoin. Et vous pouvez vous dire dans votre tête, par exemple, je souhaite m'endormir plus facilement, Mon encore, je souhaite parler plus facilement à des inconnus. Vous pouvez rester dans cet état encore quelques minutes. Et lorsque vous réentendrez ma voix, vous saurez alors que ce sera la fin de cette auto-hypnose. Avant d'ouvrir les yeux, je vous invite à vous dire dans votre tête cette phrase. Lorsque j'ouvrirai les yeux, je vais me sentir merveilleusement bien et prêt ou prête pour ce que je souhaite faire. Une fois cette phrase dite dans votre tête, vous pouvez ouvrir les yeux. Je vous invite à noter ce que vous avez pu voir, penser ou ressentir durant cette auto-hypnose. Vous pourrez constater, une fois que vous aurez bien assimilé cette pratique, qu'elle vous est possible dans des lieux plus bruyants, plus passants, plus stressants. Vous aurez alors une clé pour pouvoir vous recentrer dans n'importe quelle situation inconfortable. Vous pourrez retrouver la procédure de cette auto-hypnose en lien dans la description, juste en dessous.